Amen. Amen. Que les du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir et nous nous retrouver encore ce matin. Surtout d'avoir aussi la joie de pouvoir chanter de tout notre cœur à l'endroit de notre Dieu. Et d'entendre aussi cette parole merveilleuse. Que Dieu bénisse richement nos précieux frère, et le roi n'est encore d'avant. Nous sommes heureux parce que nous pouvons voir le Seigneur agir ainsi. Amen. Et nous voulons prier encore davantage pour qu'il utilise encore puissamment. Que nous soyons tous dans la joie et vraiment les servir de tout notre cœur. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là vraiment que le Seigneur, notre Dieu, deverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le Seigneur bénit chacun de vous tous ce matin, et tout ce qui est devenu de loin comme de près pour qu'en ces lieux nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu avec le Seigneur, notre Dieu, qui nous a tant aimés, Il nous a tellement aimés qu'il est venu lui-même pour nous racheter afin que nous soyons sa propriété, que nous lui appartenions effectivement et que nous soyons son peuple, le troupeau de son pâturage que sa main conduit. Il veut réellement avoir la domination et l'emprise sur chacun de nous pour qu'il soit le maître et le chef de tout ce que nous sommes. Je crois qu'il y a un cantique qui dit notre chef eh, maître, est maître, c'est le roi des rois. Nous voulons qu'il puisse être le maître, qu'il puisse réellement dominer en nous et qu'il nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir nous soumettre vraiment avec joie à lui afin que sa parole puisse réellement aussi trouver son chemin et qu'elle puisse vraiment se trouver la place que Dieu voulait qu'elle soit, afin qu'elle qu produise réellement ce dont pour lequel Dieu l'avait envoyé. Parce que lorsqu'elle est envoyée, elle a bien une destination qu'elle doit arriver à pouvoir atteindre, comme quand le Seigneur a dit, mais que les eaux produisent des poissons de toutes espèces, c'était pour l'eau. La terre produit, c'était donc pour la terre. Donc la terre devait recevoir cette semence pour produire. Et Les eaux devaient recevoir aussi la parole divine de Dieu pour qu'elle, le poisson puisse aussi venir aussi à l'existence. C'est pourquoi bon chaque parole que Dieu nous envoie, elle doit trouver réellement aussi sa place. Amen. Afin qu'elle produise certainement ce que Dieu attend comme il était écrit, la Vierge concevra. Il fallait que Marie croie que la parole trouve sa place Amen. pour qu'elle puisse concevoir. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce qui nous accorde de pouvoir réellement... Être un peuple qui, auquel il a aussi accordé la grâce d'avoir des oreilles vertes pour pouvoir entendre. Et, et aussi un cœur qui doit être touché pour réellement être amené à lui, afin que nous nous confions toujours toute notre vie à celui qui nous a beaucoup aimés. La Bible a toujours raison hein. mais qui soit l'homme qui se confie dans nous. Mais béni soit celui qui s'est confié à l'éternel. C'est merveilleux, il est comme un arbre planté près des eaux. Dont ses racines s'étendent jusque dans le cou. Il donne son fruit en saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un homme qui est béni de l'éternel. Un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réellement réaliser. C'est grâce que Dieu nous accorde, nous, étant des hommes, de pouvoir connaître la vérité. Et dit que Dieu te bénisse. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecin. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous accroche. Vous direz, mes frères, c'est un peu évident. Non. Il dit, ces hommes-là s'opposent à la vérité comme jamais ces gens là Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Vous savez l'écriture, non? De Timothée, n'est-ce pas? Alors, mais si Dieu maintenant nous accorde nous la grâce de pouvoir réellement connaître la vérité, quel bonheur. Parce qu'il dit, les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, parce que si nous n'avons pas la vérité, nous ne pouvons pas être des vrais adorateurs. Vrais. Et pour être vrai, comme Dieu le dit effectivement dans le mot qu'il utilise, cest vrai dit, les vrais adorateurs, l'homme vient où il est déjà venu ou les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Lui, c'est la vérité manifestée. Lui, je suis le chemin. Amen. La vérité Amen. et la vie. Amen. Et grâce Amen. pour nous réellement de pouvoir réaliser cela, que nous ne suivons pas des hommes, nous ne suivons pas quelqu'un, nous suivons la vérité. Amen. Nous ne vivons que Amen. pour la vérité. Amen. Nous ne marchons que pour la vérité. Amen. Et nous croyons à la vérité. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Parce c'est la grâce que Dieu nous accorde effectivement de pouvoir réaliser ce que, ce que Dieu attend et pourquoi il s'est tellement s'y aussi pour nous. Donc, nous allons nous le lever pour prendre une portion de l'écriture dans le livre de l'Apocalypse. Cela, c'est au chapitre 1, vous pouvez trouver cela, avec vous une portion de l'écriture, Apocalypse au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, à partir du verset 1, vous dis cette écriture, vous le savez aussi. Révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, les témoignages de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Précieux Soba, nous voulons vraiment te dire merci. Ce matin, tu nous as vraiment touché le cœur à travers des chants, à travers le tourment de ta parole à toi qui nous a été donnée, Père. Tu as réjoui nos âmes, mon béni, mon Père. Tu nous as consolé, mon Seigneur Jésus. Nous j'honorable à toi, Nous de tout notre cœur et nous te prions de pouvoir nous accorder la grâce encore, d'avoir les oreilles ouvertes et les cœurs ouverts pour entendre, pour croire, pour rester vraiment accroché, être attentif, roi, Ouvre-nous les yeux spirituels aussi, les oreilles, de le Père Spirituel, afin que nous puissions vraiment saisir ta pensée à toi pour que le cœur puisse être dans l'assurance de recevoir ce que toi tu nous donnes. Je te remercie encore ce matin. Et demandant vraiment pardon, Père, pour tous mes péchés, mes manquements, mes iniquités, Père. Et pleurant vraiment ta grâce, mon béni, mes personnes, parce que nul n'est juste devant toi. Et tu es le Dieu, Dieu qui nous lave et qui nous purifie, mon béni, mes personnes. Afin que nous soyons simplement des instruments pour ta gloire à toi. Bénis-nous, Père, et pardonne-nous encore et soutiens-nous, mon maître, bénis, comme encore la grâce. Merci pour ta parole que nous avons lu, Père. Viens, mon Maître bénis, je t'en supplie. Parle-nous, Père Saint. Seigneur, nous pouvons aussi nous écrire comme cette femme si aux Les chèvres mangent aussi les miennes qui tombent sur la table. Seulement une parole de toi, mon bénévole Père Saint. ce matin, consolera encore nos cœurs. Déjà, tu as réjoui nos cœurs. Nous voulons encore davantage, Père. Enfin, fait, nous approchons à toi de plus en plus, Père Saint. Nous te désirons plus que toute autre chose, mon bénévole Père Saint. Nous vivons pour toi, mon bénévole Père. Nous voulons encore vivre davantage pour ta gloire. Et de servir vraiment de notre cœur. Bénis ce peuple qui est de loin comme de près. Que la malade soit dérivée de notre saint. Les possédés délivrés de l'État saint. Oh Dieu, mon bénévole Père saint, fortifie chacun, mon bénévole Père saint. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une écriture que nous connaissons, que réellement beaucoup ont on, on lu et qu'ils savent aussi cela. C'est toujours merveilleux de pouvoir réaliser la manière dont notre Seigneur ici parle, et surtout quand la parole est exprimée, il dit, quand il dit une chose, il y a toujours une pensée réellement dans la parole de Dieu. Et quand vous remarquez très bien, comme nous l'avons toujours eu l'occasion de pouvoir le dire et entendre aussi, une parole est d'abord une pensée. Lorsque la parole est exprimée, il y a toujours une pensée derrière la parole. C'est ça qui veut effectivement que d'abord via la pensée, ensuite la parole. Donc quand elle est exprimée, c'est pour -ce ça que vous, vous voyez très bien, comme euh, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons vraiment veiller sur notre langue. Vraiment. Amen. Si le Seigneur nous parlons beaucoup sur le problème de la langue mais ce n'est pas ce qu'il sait c'est pour notre bien n'utilisez pas cet instrument là pour pouvoir détruire on aime trop parler on aime trop dire qu'on prend plaisir à pouvoir surtout quand on doit parler de soi on se met toujours plus haut la langue que vous avez, que vous utilisez, vous l'avez entendue aussi ici, n'oubliez jamais, elle vous amènera un jour à la destruction. Je l'avais dit répété encore l'autre fois, je dis, vous souvenez effectivement ce que nous avons eu à pouvoir lire. Dans, et je crois que c'est quelque part dans les scènes Écritures où, où il en est parlé, parce que c'est important de savoir cela, lorsque nous venons de lire maintenant, Et j'ai c'est nécessaire. La langue, effectivement, que vous avez. Vous savez, nous, en tant que fils et filles de Dieu, il y a une différence par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. Les autres, ils utilisent cet instrument-là parce que c'est leur force. Amen. Ils peuvent insulter, ils, peuvent, ils savent comment un être qui a un fond mauvais, vous suivez tous, c'est important, surtout vos soeurs. Un homme Amen. ou une femme qui a un cœur mauvais, il va, va peut-être, ce pas avec le pape, il, il va vouloir faire le point, mais il peut vous détruire vrai, vrai, vrai. avec sa propre langue. C'est ce vrai que Jérémie criait aussi, effectivement, ce qui est de, avec la langue que vous avez. C'est pour ça que vous avez la Bible dit que par tes paroles, mm -hmm. tu seras condamné. Mm -hmm. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Il faut vraiment que vous veilliez à ce que vous dites parce que s'il y a un vénin au-dedans de vous vous allez l'exprimer par la langue que vous avez alors quand celui qui vous écoute entend vous savez quand vous voulez blesser vous avez déjà la pensée vous avez le venin, vous l'injectez par votre langue la personne qui va l'entendre sera blessée c'est une arme hein? et la Bible dit que la langue possède un venin mortel. Par cette même langue-là, vous tenez vous ce matin, Jésus, je t'aime. Je chante la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, oh Dieu, tu bénis. La même langue, après, elle peut faire sortir des choses terribles. Et vous savez, la Bible dit une chose pour que nous comprenions, parce que c'est nécessaire. Je ne veux pas vous tenir longtemps. Nous comprenons que c'est nécessaire. Elle dit une chose, effectivement. Je l'ai quand même dit, cette écriture sur la langue. Mon frère, beaucoup, tu peux aussi regarder cela. Je pense probablement dans Philippiens ou dans Jacques. Merci, mon mon Que Dieu te bénisse chez Alors nous pouvons dire cela dans le livre de Jacques. Je te répète comme là aussi. Que nous puissions voir la chose. Comme cela, merci, mon Père. Il y a cela. Jacques chapitre 3. Alors nous allons lire, Jacques chapitre 3, on dit, oui. <coughs> verset 2 dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » C'est extraordinaire. Oui. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc rien que de mettre le mort Alors, vous voyez, cet là savez, cet appareil-là, quand il y a avec le corps hein. et quand on met ça, hein, on bouge des, des cheval, donc on va donc diriger leur corps tout entier. Oui. Voici même les navires qui sont si grands, et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Hmm? C'est le pilote qui fait cela. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante des grandes choses. C'est par cette langue-là, non Que vous dites moi, que vous dites le bien, que vous dites ceci, que vous dites cela. Toujours, toujours, toujours ce petit membre. Toujours ce petit membre-là, elle peut faire énormément de choses. Elle, elle, elle, elle se vende de beaucoup, elle, elle, elle fait des exponentielles beaucoup, avec des choses euh, aussi qu'il qu augmente de plus en plus. Voici donc comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'inéquité. Vous vous souvenez, nous avons pu avoir la grâce de pouvoir rester effectivement ici, dans cette chapitre Oh, nous avons fait des force pu encore vous prêter cette prédication qui est intitulée, je ne sais plus très bien, on sait ce que le frère, le, le, le, le véné mortel, je pense. Je vous conseille, apprenez le J'ai dit la fois passée, si vous n'avez pas eu l'occasion, reprenez-le, réécoutez. Alors on continue, dit, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant. Elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées, ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons les Seigneurs, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous continuons, on dit La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Amen. Vous avez remarqué effectivement qu'il dit que, mais qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères. Amen. Amen. Oui. Parce que lorsque nous étions dans le monde, elle était pleine de tout ce que nous avons entendu. Oui, Mais quand nous venons à Christ, quelque chose doit changer. Amen. Vous savez, la culture va même dire qu'aucune qu parole déshonnête ne saute de votre bouche. C'est-à-dire que la bouche d'un fils de Dieu la bouche d'une fille de Dieu ne peut pas être un instrument à utiliser pour détruire, pour, pour calomnier, pour les querelles. Vous savez, tu es bon, mais vous savez, frère, et sœurs, Quand je dis toujours votre attention, frère, prêtez attention parce que Dieu vous parle à vous tous. Amen. Amen. Que chacun, personne ne dise, moi je ne suis pas là dedans, sœur, frère, tu es dedans. Amen. Amen. Vraiment. Vous savez, frère, vous pensez que Dieu ne vous connaît pas. Amen. Dieu vous connaît. Amen. Tout ce que vous dites là, gauche et à droite. Vous savez, un jour, j'ai dit, j'ai dit, soeur, frère et soeur, vous ne réalisez pas, mais que Dieu nous aide pour que nous puissions être vraiment euh, protégés et bénis des nous Regardez une chose, bien aimé frère, sauf que le Seigneur nous dans les Saintes Écritures. Il dit, mais, mais qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. s'il y a qu'elle. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, n'est-ce pas vrai et que la parole qui doit sortir effectivement de notre bouche soit une parole de consolation. Amen. Et qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu, comme nous l'avons eu à pouvoir s'il doit apporter quelque chose, une, une parole, que je dis, à parler avec sa soeur ou son frère, soit toujours une parole qui doit édifier la personne. Ne prenez jamais plaisir. À téléphoner pour pouvoir. Euh, vous avez entendu Vous savez ce qui s'est passé On voit que vous prenez plaisir à cela. Mais remarquez une chose, frère et soeur, nous allons revenir évidemment pour que vous une chose, frère et nous l'avons lu avec vous aussi, psaume 5 puisqu'il aime la malédiction, elle ne va pas quitter votre maison, elle s'attachera, elle fera partie de votre, de votre maison. Dans chaque église, dans chaque rassemblement de croyants, tu disais à mon frère, il y a toujours... Trois sortes de c'est-à-dire le vrai croyant le soi des l'incrédule Vous êtes de quel côté Vous avez un miroir. Vous ne pouvez pas vous dire. Vous êtes de quel côté Parce que le vrai croyant. Quand il entend la parole de Dieu, oui. il trouve sa place. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas l'entendre des Amen. Quand la Bible dit, maintien ta langue, elle chante. Amen. Pourquoi frère Pourquoi Parce que ce n'est plus la nature de la personne. Amen. Si on veut lui injecter quand le Seigneur ouvre ses yeux, il dit, mais ça c'est plus. Non. Amen. Non, plus. Je ne peux plus. C'est comme ça que la... Vous savez, la Bible dit quoi C'est la dit, de sanctifier par ta vérité. Amen C'est la vérité qui vient, qui te sanctifie, non Alors, dans euh, les saintes Écritures, après le chapitre 1, l'Écriture dit que, eh bien, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Quand Dieu parle, lorsqu'il dit quelque chose, nous l'avons entendu, la parole sort, il y a toujours une pensée derrière. Et quand il dit quelque chose, il sait parfaitement très bien ce qu'il dit. Il faut maintenant avoir la grâce de pouvoir maintenant savoir ce que le. Le Seigneur dit, tant ce qu'il a fait comprendre aussi les choses, et c'est comme cela que nous pouvons maintenant, en lisant la Bible, maintenant, avec les yeux de la parole de Dieu, nous pouvons saisir maintenant quest ce que notre maître veut nous dire. D'abord, il faut qu'il soit ton maître. Alléluia. Il faut qu'il soit ton Seigneur. S'il est un étranger pour toi, ce sera une langue, une langue étrangère n'est-ce pas vrai oui, oui. Mais si tu le connais, Amen. il a dit à ses disciples, oh oui, mais à vous. Il vous a été donné donc de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est vrai, vous vous souvenez, non Amen. Et ici, il dit une chose, prêtez attention, je vais dire encore. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par leur voix à son âme. Regardez une chose, ce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, effectivement, n'a pas été écrit pour tout le monde. Amen. Alléluia. Non. La Bible dit bien que c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est une révélation, du Seigneur. Alors quand on lit d'abord c'est une révélation, mais le Seigneur l'a dit. Dieu ne va pas se révéler aux païens. Alléluia. Quand il voulait, il a posé la question à ses disciples. Il dit Mais, qu'est-ce que vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme La foule ne comprenait rien. Le pharisiens et le sadistien ne comprenaient rien. Il observait, il dit Mais, vous vous souvenez de ces jours-là, je crois dans Matthieu, il dit mais, mais, mais, mais tu nous tiens comme ça, à l'aise de Dis-nous, dis-nous si, si tu es le Christ. Matthieu, mm. bah, je pense, hein. Je suppose je si pense je, je, je peux le trouver là au niveau de Mathieu. C'était les jours où il était au temple, il tournait. Quelques... Là, effectivement, on l'attendait, je suppose que c'est cela qui.. Mais alors il, il venait de lui poser des questions, il posait cela, je pense, là dans Matthieu ou dans Luc. Alors il dit, mais, mais tu, tu nous tiens tellement si longtemps, hein? dis-nous, fais-nous savoir effectivement si tu es, si tu es l'Église ou, ou, ou, ou quoi effectivement. Je crois que c'est dans Matthieu, dans quelque chose comme cela. Mais nous pourrons, je pourrais le dire tout à l'heure effectivement, comment est mon frère conduit, mais j'aurais aimé quand même le dire pour vous tout à l'heure effectivement. Et alors il dit, mais <rire> j'ai voulu, je pense que c'est dans, dans, dans le genre, je pense que c'est dans le genre, il a dit, je pense que c'est dans le genre, pour des les que je crois, et dire effectivement je Jean chapitre 6 ou pas je crois que je peux se tromper voilà c'est Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 19 il, dit, Jean 10, verset 19, il, dit, il y a eu de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs Plusieurs d'entre eux disaient qu'il a un démon, il est, et il est fou. Mais pourquoi l'écoutez-vous D'autres disaient, mais ce ne sont pas là les paroles d'un démoniaque. Hein un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, même, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?» Si tu est l'église, <rire> dis-nous-le franchement. Alléluia. Et <rire> pourtant, bah, ouais. hein, vous vous souvenez quand Jean-Baptiste a eu à pouvoir envoyer ses disciples Allez, vraiment lui poser la question pour savoir, est-ce bien lui ou bien devons-nous attendre quelqu'un d'autre Vous vous souvenez, non hein ouais. Il dit à ses disciples, allez dire à Jean. Alléluia. Les aveugles voient. Amen. le voient, le voit tellement, les malades sont guéris. C'était la réponse. Amen. <rire> Amen. Donc lorsqu'ils pouvaient voir cela, effectivement, c'était étaient sur que c'est celui qui Il a décléanouzi, il m'a dit, mais lui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui ce qui tu verras descendre. Eh ah ben, c'est celui-là. Il dit, j'ai vu, je rends témoignage. Quelques temps après, il devient aveugle. Oh. Alléluia. Mm -hmm. Allez, vraiment, il posait la question. Est-ce bien lui ou pas lui Et ainsi, il marchait avec ses disciples. Il leur posait la question. Nous pouvons savoir. Mais en fait, certainement, les gens se posent beaucoup de questions. Ils se disent, mais mais, mais, mais qui dites-vous donc que je suis moi, le Fils de l'homme Les uns disent, les disent les battent, les autres, et, et vous les uns disent, Jean-Baptiste. tu dit, mais et vous Qui dites-vous donc que moi je suis, le Fils de l'homme était silencieux et calme si mon père répondit tu es le Christ Amen. Amen. le fils du Dieu vivant il Dieu heureux, Simon, si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont remédé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux il t'a remédé cela les pharisiens, salut, les pharisiens salut, et salutés n'avaient pas reçu cela il t'a donné dis nous franchement Vraiment. mais dis mais mais je vous l'ai dit, même si je vous l'ai dit, vous ne croyez même pas. Il est à la réponse, de la hein? chapitre 10, toujours, hein? chapitre 10. Il dit, ceci, ici, verset 24, il dit, mais les Juifs l'entouraient, et lui dit, mais jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es Christ, dis-le-le franchement. Je lui ai répondu, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Amen. Le Jacques de Jésus, au nom de mon Père, rend témoignage de moi. Amen. Mais vous ne croyez pas. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Mais, ce mais, Dieu, mais je l'ai fait, vous le voyez bien, mm. mais vous ne croyez pas. En fait, ils étaient loin. Mm. Les le seigneurs accomplissaient ce qu'il avait dit sous leurs yeux. Mais regardez loin il voyait Moïse, il voyait les. C est, c est. Il dit, mais je suis celui que Moïse a parlé. Mm. Alléluia. Et puis quand il a posé la question à ses disciples, c'est se à ce moment-là que Pierre répondit, il dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mm. Car ce ne sont pas la chair et les sangs qui ont révélé ça. Il mm dit -hmm. c'est mon père qui dit mais, mm -hmm. Sur cette révélation, prêtez attention. Mm -hmm. Sur cette révélation, je bâtirai l'Église. Les portes de l'enfer ne point contre elle. Regardez bien ceci. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, voyez bien, pour montrer, pour montrer à qui. Pour montrer, l'écriture c'est que c'est clair, effectivement pour montrer à ses serviteurs. Amen. Pas les serviteurs de quelqu'un. Pas les gens qui ont une marche effectivement avec quelqu'un d'autre, mais à, aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. À ses propres disciples à lui. Quand on parle de serviteurs, il s'agit des disciples. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. Donc, la révélation en question d'Apocalypse, effectivement, a été envoyée pour que, donner pour que, le, le disciple, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui le servent, jour et nuit, ceux qui sont attachés à lui, et qui l'ont connu, parce que pour le servir, il faut d'abord l'avoir reçu. Pour le recevoir, il faut le connaître. Parce qu'on ne croit pas à quelqu'un, qu on, on ne pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, si je, je dois croire en lui, il reçoit tout mon que je dois le connaître. Savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour moi. Et ce qu'il a fait pour moi. Donc, cet homme, cette femme, effectivement, il s'y est donné et surtout son cœur, effectivement, il s'y est accroché, mon frère et ma soeur. Je voudrais que vous prêtiez attention à tout ce que nous entendons, frère. Parce que certainement, la plupart des paroles, c'est comme vous les avez déjà entendues. Mais je veux que vous prêtiez vraiment attention. Et là, il nous montre une chose en disant que c'est à ses serviteurs que la révélation a été donc envoyée pour donner à Jean, pour montrer à ses serviteurs, montrer quoi. La Bible dit ici, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors nous voyons que Jean était son disciple, non? Amen Jean ne s'est attaché à aucune autre personne. Vous le savez, non? Amen. Jean était celui-là qui posait sa tête sur sa poitrine. Jean été celui quand le maître parlait, il avalait les paroles du maître. Jean été celui qui aimait tellement maître avec le maître, parce qu'il savait qu'il était le maître. Il dit, ils étaient à toi! Et tu me les as tournés. Amen. Amen. Jean ne n'est-ce pas. Amen. Saint, ils leur ils ont reçu ta parole. ils ont reconnu que je suis sorti de toi ils sont dans le monde moi je ne suis plus dans ce monde gardez-le ils ont reçu ta parole ils ont cru je suis reconnu effectivement que je suis sorti de toi et s'ils sont accrochés parole à toi. C'est pourquoi il a dit, mais sanctifiez par ta vérité, ta parole est la vérité, je me sanctifie moi-même pour Donc ces hommes-là avaient une certitude et dans leur cœur, leur âme, que Jésus le Christ était le point final pour votre La fin et l'Oméga. Que s'il vivait, c'était pour lui qu'il vivait. Ils avaient réalisé cette expérience en ayant marché avec le maître. Ils n'avaient plus aucune attache en quoi que ce soit. Leur attache était seulement ce maître-là, bien qu'il était parti. Et que des yeux naturels, ils ne le voyaient pas, mais ils savaient que le maître était avec eux. Parce qu'il leur avait fait promesse en disant que j'ai serré avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de temps. Il dit, mais je vous laisserai pas en fait, je vous donnerai le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Amen. Et qu'il ne peut recevoir, parce qu'il mmh. ne connaît point. Mmh. Mais que vous, vous connaissez. Alléluia. Parce qu'il est avec vous. Alléluia. Et il sera en vous. Amen. Donc, ces hommes-là, ils avaient l'assurance de ce qu'ils avaient entendu. Alléluia. La certitude et la vérité de cet homme Jésus qui avait déclaré effectivement ces paroles et qui leur a prouvé effectivement que ce que lui disait était vrai, parce qu'il était mort, il a ressuscité, il ne leur parlait pas comme un esprit, mais un Mon bon, frère et ma soeur, ces disciples-là, il avait une certaine assurance que. Okay, parce que d'abord, vous savez, ils avaient connu effectivement ce qu'on leur avait parlé de, de puissant et Vous connaissez, non Juste Jusqu'à quand vous chez vous les côtés, n'est-ce pas Vous avez connu effectivement ces puissant Moïse d'abord. Ces prophète aussi puissant pour lesquels il s'est accroché, Nous croyons en mon ministre, effectivement, Pour un puissant prophète. Et il est, il est monté au ciel, c'est ça, des puissants prophètes, Donc ils savaient cela. Donc, quand ils priaient, quand ils se Dieu leur cœur était. Mais ces hommes-là, et ces jours-là, quand cet homme de Galilée, frère, il était venu au milieu d'eux, il le prie, ses disciples. Jean-Jacques et ses disciples, ils ont monté effectivement là sur la montagne. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Et il fut donc transfiguré. Ses vêtements sont devenus comme blancs comme du foulon. Tellement, tellement si blanc. Et qu'est-ce qu'il vit, effectivement Il vit Moïse et Et puis cet homme de Calil à côté. Oh. C'était une chose qu'il connaissait. Moïse, un puissant prophète, des législateurs, qui a eu à pouvoir, effectivement, amener la parole au peuple de Dieu. Et. Et les prophètes qui a eu à pouvoir et moi aussi ramener le peuple à la parole, effectivement ainsi de suite. Donc ils avaient ces témoignages effectivement. et, et quand ils ont vu, ils ont dit, mais, Seigneur on dit, mais, ah, -mais de, sont nous alors trois tentes ici, en cet endroit, une pour Moïse, une pour Élie, et aussi une pour toi. Comme ça, nous sommes en complet. Nous avons Moïse encore, nous avons Élie ici avec toi, donc ça fait le complet. Et nous sommes heureux et nous sommes sûrs et certains que là tout va très bien, nous sommes dans la parole. Alors, une nuée est Et la voix sortit, de dit Celui-ci est Lucie, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, écoutez-le. Cette expérience, effectivement, les a beaucoup marqués. Parce que Pierre, il le répète encore, effectivement, dans deux pierres, vous, vous souvenez, effectivement, dans l'écriture, comment il a répété. Nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Lorsque cette voix se fit entendre, celui-ci est et mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Donc ils avaient compris que toute la plénitude, Amen. Amen. Amen. Amen. Il dit, nous n'avons plus à voir avec Moïse. Plus avoir avec Eli. Parce que c'est lui-ci. C'est le Dieu de vous. C'est le Dieu de lui. Le Dieu de tous les prophètes. Amen. Parce que la parole a confirmé. Mais écoutez-le. Je n'ai pas dit écoutez-moi. Mais lui. Mon Amen. Amen. Amen. frère et ma soeur. Ils avaient la certitude que Jésus était vraiment Dieu. Amen. Oui. De tous les prophètes qui ont existé, il était l'unique. Amen. Amen. Amen. Vrai. Alléluia. Oh oui, parce que Dieu prend plaisir de demeurer en lui. Ils ont compris. Parce qu'ils savaient les choses. Qu'il n'y a pas trois dieux comme on a expliqué parmi les maillots, Dieu le Père Dieu, et, 15, et bonjour, Israël, Dieu le Fils. Il n'y a pas de Trinité, effectivement, il n'y a qu'un seul. Et pour tout Israël, l'éternel, notre Dieu. Il est l'unique, Seigneur. Il est ça. ici. C'est comme ça qu'il dit c'est ainsi que nous tenons pour d'autant plus certain. Donc, avec la suivante, dit que cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter Comme les langues qui. C'est vrai Amen. Ce n'était pas des comédiens, frère. Ce n'était pas des discours pour faire plaisir au peuple, aux gens. Non, non, non, non, non. C'était des hommes qui avaient l'assurance. Un qu'on connaît son maître. Amen. Amen. Amen. Il doit être sûr. Que Dieu bénisse mon précieux frère. frère. Oui. Ce matin, nous l'avons entendu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » C'est la Bible. « Béni soit celui qui se confie Amen. à l'éternel. » Ils avaient confiance, parce que Dieu leur a témoigné réellement. Pourquoi? C'est un péché. Une séparation totale d'avec Dieu lorsque vous ne croyez pas en ces Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi Parce que Dieu a prouvé d'une manière aussi claire et précise à toutes les nations et le monde entier, aux pharisiens, aux sadducéens, ou tout cela, que Jésus était vraiment la paix. Amen. Amen. Par la parole. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous vous souvenez encore? Quand les gardes sont allés, ils nous écoutent. Mm -hmm. Ils sont retournés. Et mm lui, -hmm. pourquoi vous revenez sans langue que nous avons demandé de arrêter? Il dit, nous étions là. Mm -hmm. Jamais homme n'a pas été. Amen. Amen. Amen. <rire> parler comme cet homme jésus quand vous êtes là dans sa présence lorsqu'il vous parle et bien, il parle à la foule effectivement mais vous réalisez une chose Amen. que ce qu'il dit vous concerne Je même si il est dans votre cœur Amen. Amen. même si elle est de tournée donc quand il parle la parole vient vers vous tu vas te cacher tu sais que ça c'est vraiment moi vous savez vous encore frère lorsqu'on avait la femme la femme là surprise en flagrant des du vous vous souvenez quand on l'a amené, effectivement, avec des pierres, effectivement, dans la main, on va lapider, il dit, mon lapide, pas ben, ici, on la main, c'est Jésus-là. Et quand on l'a amené, c'est Jésus, effectivement, notre Seigneur, il est occupé là dans son travail. Et puis il dit, nous l'avons surprise. Mais il n'y a pas de problème, lapider là bas Oh non, non, non. Nous sommes venus vers toi pour savoir ce que toi tu dis Mais Moïse ne vous a pas tout dit. <rire> Nous, nous devons aimer cet homme. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce par Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas que Dieu nous aide à avoir autant d'amour. Amen. Réalisez la grâce qui nous apporte. Amen. <rire> avec leur pierre. Et oui, ici, nous voulons accomplir. Il dit, il n'y a pas, pas, a pas de problème. Moi, je ne vous ai pas condamné. Vous avez il n'y a pas de problème. Il dit simplement une chose qu'il soit béni, Amen. Quand nous sommes dans le trouble, mm. quand tous les hommes perdus de nous ne pas de Amen. quoi, Amen. frères et sœurs, Amen. il y a un rédempteur pour Il y a aussi un avocat pour toi. Amen. Amen si si c'est très là que oh, tes, tes péchés sont rouges oh, comme les oh, gravois. Et qu'on t'a surpris dans les, les flagrant délit dans ces îles. Mais Dieu, qu'on a là, Amen. Amen. Il y a l'avocat. Il est monté dans les hauteurs. Amen. Oh, yeah. Il a amené captif la capte de la C'est pourquoi ne demeurez pas dans votre péché. Amen. Amen. Répondez-le. Confessez-le et demandez pardon. Amen. Il vous rendra blanc comme la neige. Quand il est bon. C'est parce qu'il est mort pour ses péchés. Il vous rendra blanc comme la neige. Il vous êtes justifié. C'est comme si vous n'aviez même pas péché. Amen. Satan, va essayer de pouvoir dire, il a fait, mais Dieu a oublié. Amen. Amen. Parce que tu, tu, tu as reconnu ce que le Seigneur a fait pour toi. Mm. Tu as pleuré, tu t'es repenti. Mm. Quand tu sors là-dedans, mm. vous savez, quand vous vous repentez sincèrement, mm. Dieu aime pardonner. Amen. Amen. Vous savez ce que la Bible dit mm. Le pardon se trouve mm. auprès de toi. Amen. Amen. Amen. Isaïe 55, un autre Dieu Amen. qui ne se lasse pas de Amen. Donc, quand on se rapproche et on se reprend, ah on doit. Pardon, Seigneur. Le Seigneur entend. Alléluia. Mais il a cette grâce. Hein. Le pardon, effectivement, dont tu as tellement. Alors, quand tu es justifié, il te lave et tu nettoies. Tu es pur et tu es mis dans le cœur. Alors, la femme, là, maintenant, comme nous disions, en réalité, il connaît le cœur et. Et, et pendant que euh, ils étaient là avec des pierres, il dit, mais alors, voilà ce que je vous dis, mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché. Oui. Avec oui. oui. cette écriture, cette écriture, c'est merveilleux. C'est Jésus, frère, quand on voit ce tableau-là, on l'aime encore beaucoup. Quand je vois ça, je frère, je ne peux pas pointer un frère du droit. Amen. Amen mais ne viens pas non plus toujours avec des bêtises ici frère. Mmh. Mmh. Mmh. comme il a dit il ne va pas porter du doigt alors je fais, ne faites surtout pas ça mmh. une fois, une fois, c'est terminé Assez. on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu quand on parle de pardon c'est pas que bon maintenant j'y vais comme on dit oh, nous sommes sur la grâce on fait n'importe quoi mmh. mmh. mmh. bah, ici vous faut faire ça vous faites ce que vous voulez avoir mais quand vous venez ici frère, ici on doit faire ce que Dieu Amen. Amen. On reconnaît qu'un homme peut tomber, une femme peut tomber, je ne sais pas, on ne va pas connaître, on va prier. Mais quand ça devient 50 fois, oui. on ne va pas non plus qu'on Oui, il ne faut pas mélanger les écritures. Le Seigneur l'a dit cette fois, cette fois, cette fois. Amen. Oui, chaque chose est à sa place. Amen. Vous, vous voulez jouer avec qui Avec l'esprit de Dieu qui de la parole. Et vous, vous tuez vous-même. Oui, Un fils de Dieu, il a la grâce de ceci de ce que, quand il a manqué, il veut venir dans la maison de son père Amen. pour être corrigé. Amen. Amen. Amen. Il ne va pas Amen. se mettre des couvertures des, des non, écritures pour se justifier. C'est un démon. Quand tu pousses et seulement, tu te justifies beaucoup. Non, eh, regarde si la porte dit. Ah Amen. Est, hein? Amen. Il ne va pas, bouger pas, il y a assez quand même, il faut comprendre, rester. Et, et moi, je fais ça, parce que, parce que, parce que, parce que. Il n'y a pas de personne Je reconnais mon tort. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. Vous savez, c'est David qui l'a dit, non que Cet homme-là qui ouvre son cœur dit, si j'avais caché mon péché. Vous connaissez l'Équité, non L'Epsom, non Amen. Mais quand je confesse, Amen. Amen. Je reconnu mon péché. Vous savez, psaume 51, il dit. Alléluia. Seigneur, ma mère m'a conçu l'équité, je suis venu dans ce monde ainsi. Mais ce que toi tu veux, c'est que la vérité soit Non. Le reste, cependant. Et regarde, effectivement, qui est parmi vous ici n'a jamais vu. C'est ça, l'amour de Dieu. De la miséricorde de Dieu. Si Dieu m'a pardonné, moi, comment ne pourrais-je pas pardonner aussi à mon frère Vraiment. Peu importe ce qu'il m'a fait. Mais il faut aussi que le frère ou la sœur en question... Il a mal agi, reconnaissent. Alléluia, Amen. Amen. Vous savez, quand on dit, il faut demander pardon, J'ai sais dit, c'est bon, frère, c'est bon. Pardonne-moi. Eh. J'avais mal passé, pardon. Un pardon comme ça, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une demande de. Non, Non, non bon, bon, bon, de toute façon, puisque tu m'as dit, je suis d'accord, je te demande pardon. Alléluia. <rire> Parce que j'ai hein, Non, non, non plus que tu veux. Pardon, tu ne te demandes pardon. Bon, ça va, c'est pas bon. Maintenant, pardon. Si déjà toi et moi nous sentons que c'est ce n'est pas un pardon, Amen. dans votre maison, Dieu. Alléluia. Il demande pardon. Amen. Amen. Ça va même des larmes Amen. Amen. Il s'assied de voir son état. Tu pitié toi-même voyez l'enfant pour mmh. il n'est pas venu pas. bon papa, moi-même, quand même, bon, bon, bon, j'ai dit plus rapide, mais je suis quand même ton fils alors pardon, hein, parce que tu vois pardon quand même, tu vois, bon, tu, tu comprends, hein et puis tu comprends quand même, nous, bon, écoutez, bon, et puis, et puis quel est donc ce papa, même si c'est un papa lorsqu'il est venu, c'est comme s'il si est rentré il dit, mais je suis même pas dit fait Papa, virer que son état-là. Le cœur est touché, le pardon est direct. Et Amen. Amen. parents baron est là, là. C'est ton état, toi, Amen. quand tu es comme ça. Mais humilie-toi. La chose viendra. Amen. Amen. Très, c'est sans de nous confier dans la chair. Moi, si je fais, moi je connais. Frère, il faut d'abord que vous sachiez une chose. Vous ne pourrez jamais connaître plus que votre pasteur. Vous vous trompez, frère. Amen. Quand vous faites des choses, quand on va aller au... Frère et soeur, vous Amen. ne savez pas que Dieu me montre quand oui. vous venez aussi. Oui. Oui. Oui. Oui. Vous, vous fabriquez, vous saisissez-vous cela. Vous, tuez vous même Vous, vous, hein? oui. vous perdez votre temps. Ça ne sert à rien. Parce que rien que par le fait dans lequel vous vous tenez, effectivement, on sait que Seigneur, il a un problème. Alléluia. Mm Alléluia. -hmm. Mm -hmm. Parce que si vous connaissiez vraiment plus que votre pasteur, et bien vous seriez son pasteur. Vrai. Que ce soit soeur, que ce soit frère, ça ne sert à Sinon, vous seriez le pasteur de votre pasteur. Alors, il ne doit pas être votre pasteur. C'est vous qui devez être le pasteur. vraiment. Sinon, pourquoi Dieu vous l'aurait donné? Amen. Satan est très mal. Il connaît <coughs> qu ce que Dieu peut faire pour vous. Nous allons le voir tout de suite dans les sept Écriture. Et donc il dit, mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre. Mm -hmm. Vous avez remarqué aussi l'état de la femme elle savait qu'elle était coupable. Elle oui. pouvait pas se justifier. Oui. Elle était là, elle dit, mais ici c'est terminé pour moi. Oui. Donc Dieu aime les hommes, frère. Amen. Ah, que Dieu soit Je sais pas, mais c'est merveilleux. Amen. Amen. Ramenez-la à cet endroit. Et alors là, il voit cet homme-là parce qu'elle disait aussi, mais comme lui aussi, on me l'a amené chez lui, il n'y a pas autre chose. Je serais quand même mort. Si Seigneur, il... Je vais remettre mon âme, ce que je suis à qu'est-ce que je peux dire? Amen. Vous savez, la grâce que nous avons, c'est que quand nous sommes à lui, nous sommes approchés de lui. Et quand on vous amènera dans le tribunal. Amen. Ne préméditez pas ce que Amen. vous devez dire. Amen. Si vous êtes appuyé à lui, c'est lui qui va vous faire. Elle ne savait rien, qu'est-ce qu'elle pouvait dire à ce moment là il entend simplement une oui. parole qui okay. ni son sacrificateur ni son élite je sais pas d'assises là, là ils ont fait qu'elle n'avait jamais entendu parce que dans la loi de Moïse on lisait on répétait on faisait effectivement et on s'arrêtait effectivement ce que là, on blague matin oui. mais ces jours là il disait mais comme ils l'ont amené ici et puis il va aussi faire la même chose loi a dit, on coupe la tête, on jette les pierres et puis on enterre, effectivement, on s'en va. Alors, faisons-le, puisque Moïse l'a dit. Mais ces jours-là, alors qu'il a dit, la tête commence à de la terre, entend, terre puisque c'est comme ça, oh, elle entend simplement quelque chose de tout à fait nouveau. Non, Jésus, notre Seigneur, est venu pour sauver. Amen. Elle a là a dit, mais je vais mourir maintenant, il n'y avait plus d'espoir. Yes. Quand le médecin ton âme Amen. Que tu Amen. Amen. Amen. Mon frère et ma sœur ne tabat jamais Amen. quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel la délivra toujours de toutes ces situations, de tous ces malheurs. Il se confie en l'éternel. Amen. Alléluia. Alors il entend la voix qui dit. Si quelqu'un parmi vous. Alléluia. Gloire à Dieu. jamais péché. Oh là là. Mm. Je vois que roi soit. C'est ça. Vous savez, parce que la parole de Dieu donne vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle qui était mort effectivement lorsqu'elle a entendu mais je suis à la tombée d'ici et puis il entend la parole qui dit tu ne vas pas entrer dans la tombe ah, si quelqu'un ah, n'a jamais péché qu'il soit le premier à ah, jeter la pierre ah, mais ah, la prière ah, est venue ah, l'espérance est revenue Amen. Amen. Amen. Amen. Ah. merci seigneur Oh, gloire à Dieu Dans la tête, mais j'ai dit, il est le Seigneur mon roi, tu es un secours Tu ne demandes jamais Dans la tête, quand je suis dans les bons fonds, tu es venu Oh, il est digne d'être aimé Amen Gloire à Dieu Amen Tous ces gens qui étaient avec les pieds depuis les plus grands sont plus petits il peut avoir des témoignages, il dit C'est Jésus là Il n'est pas comme les autres Amen. Quand vous venez à son église, à lui, oh, préparez votre Dieu Amen. Amen. Parce que nous étions partis avec des citations aussi, là où il était Amen quand oh, nous disons, oh, mais il est comme tous les autres, effectivement. Mais quand nous sommes arrivés, avec la femme, avec la citation véritable là quand il a pris la parole, oh, nos cœurs ont été exposés. Parce que quand il a dit cela, il dit mais, mais qu'est-ce que tu dis toi là Et puis il dit, mais, puis on l'a vu, il s'est incliné. Il, dit, il cherche quoi La pierre pour de la femme ou quoi On s'est approché pour voir, il commençait à écrire. Dit, mais qu'est-ce qu'il fait là en de pouvoir écrire là Il cherche quoi Quand je me suis approché, je regardais, il dit, mais toi tu avais voyagé. Aïe J'ai vu mon péché sur la terre. Il dit, mais c'est Jésus qui connaît mon péché. Alléluia.